On vous imaginez, il y, y a le murder qui arrive! Et là, pour Minou, <rire> tu tours sur les pètes Yo tout le monde, c'est Fazer! Aujourd'hui, on se retrouve sur un murder en compagnie de. Timian, Zisprit, Malé je sauf à 45 Donc le murder garismode qu'est-ce que c'est Monsieur Timian qu'est-ce que c'est Alors le murder garismod c'est un type de jeu où en fait il y a un meurtrier, un inspecteur Donc l'inspecteur doit tuer le meurtrier Et le meurtrier doit tuer tout le monde Je suis parti, On va le tuer Oh putain, il y a un gars il va me tuer, il va me tuer Ah merde J'ai été tué avec l'arme a été tué, un autre innocent récupère l'arme, moi j'ai pas l'arme Qui a l'arme J'ai vu un mec c'est un est mec... Mort. Euh... Oh moi oh, enfin, j'ai pas l'arme a... hey, les, <rire> les morts ils ont pas le droit de Ça... dire qui qu est euh, le meurtrier. Ok d'accord on n'a pas le droit de dire, par contre euh, moi j'ai peur <rire> euh, Juste euh, les gens pour vous informer, il y a un texture pack avec la map Mais moi je l'ai pas mis Parce que la, la map est déjà assez du coup euh, J'ai pas euh, envie de mec... refaire ouais. Y'a euh... un ou quatre, c'est le mec Moi j'ai un blastron noir les gars Et c'est qui le murder noir, le Noir, le mec en noir là, je suis pas rassuré Mais viens Mais les gars on est, est six On est pas on est les gars C'est qui le murder là Je suis pas un, rassuré deux, avec le mec trois, en noir quatre, cinq, six, deux, le deux, mec trois, en noir Contre moi les gars Oh, oh, y'a un mec à pistolet, il tire sur tout le monde T'as pas le droit Il m'a tué Il m'a tué J'ai rien fait Il là, il a <rire> <rire> Attendez. Ok moi j'ai euh... euh... bah moi je suis bloqué en fait dans... C'est bon. J'ai pas envie de mourir Alors reste derrière moi connard Il montre il est derrière moi Oh putain c'est le rouge, c'est le rouge Et voilà. Non mais me tue pas mec Me tue pas Mais c'est le non, jeu mais hein, va derrière vous. Mais bien. je vois, c'est qu'il meurtrier il est juste en dessous de nous et moi j'ai des frises et des fois je... Attends, attends, quoi. je vois <rire> le mec au casque orange, je suis dans la bibliothèque, venez m'aider. On arrive, on arrive. Mais en fait, c'est qui qui a le pistolet viens, bouge-toi. C'est moi. Mais j'ai des frises, je peux pas bouger. Il y a le mec est qui est bien. dans la bibliothèque, il vient de rentrer. Il a le... Ah non, je sais pas c'est qui. C'est moi. Passé. ok <rire> euh, C'est oh qui qui est derrière la vitre là euh, C'est moi, la... c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Yo, ça va? Comment ça va? Mais par contre, y a le mec qui est rentré dans la bibliothèque. Je ne fais pas <coughs> confiance. Je... Il est là, il est là, ça se trouve, c'est lui. Oh, oh, c'est lui, c'est ce lui, c'est lui. Je te dis que c'est lui, je te dis que c'est lui. Je l'ai vu, je l'ai vu tout à l'heure. Je te dis que c'est lui. Lui. lui, qui a le. le... Bah, il oui. a l'arme Je l'ai tué! Oh, oh Il ouais. m'a tué! Oh non! Oh, je les innocents, ils sont martyrisés. Ça me casse les couilles. C'est bon. À chaque fois, je mets un point pour savoir si ça lag, en fait. Okay, je me disais, euh, je suis victime depuis de 42 roues ben. non, non, non, il y a le meurtrier. Oh, oh, je, me je, me je, me je me C'est <rires> qui le oui, oui, oui, oui, oui. Oh, putain C'est quoi ça? Oh, vous êtes tous les mecs. Ah, je le vois, je le vois. Il m'a tué. Il, tué, il tué. <rires> Oh, les gars, c'est bon. <rire> oh, il m'a tué. Heu, mis... Je vais faire un coup de maître, ok? Je vais faire un coup de maître. Vous allez m'applaudir. Mais que que vous voulez Mais bim Dans ta face Merde, oh le con Vous voulez les gars Je reste avec celui qui avait l'arme, qui a l'arme. Euh, viens, on sais pas, Je me t'ai pas à toi parce que j'ai pas été tp sur la main Allez, go Mais mon gars, pourquoi tu t'es mis devant moi Mais mon gars, tu t'es mis devant moi, du coup, je pouvais pas tirer, tu viens de niquer la game Ah, ah, ah, c'est le mec à plastron orange là c'est moi, je moi. le plastron ah, je bleu C'est ah, le plastron roi. pas... rouge J'ai le plastron noir <rire> Fais pas confiance à ce mec Fais pas confiance au mec avec le plastron bleu parce que... Non, c'est moi le plastron bleu Fais pas confiance à lui Non, mais tu pas Non, c'est le... le jaune C'est le, le jaune, il était derrière toi quand t'étais là Euh, oui, c'est moi, te là te Ouais, c'est toi j'ai je... rien fait, vas-y vas bah, Tu le, vas-y, tu le Tu le, je te dis de le tuer On poursuit Oh Je vous l'avais dit en plus, je vous l'avais oh, dit. J'ai eu de la bon chance bon de l'être une fois, mais de toute façon j'ai gagné du sur ma barbe. Bon, bon innocent, bonne chance. Ok. Mais j'ai oh. l'impression que le mec en verne là c'est le meurtrier, donc je vais plutôt m'éloigner. Hein. <rire> Protège-moi parce que c'est... C'est pas est moi qui ai l'arme depuis le début, je vous le dis. Oh, regard, regardez, regardez, regardez. Moi j'ai le gun. Ah ok Et bah, bah c'est. C'est toi qui tu m'as tué, t'es sérieux C'est lui, c'est lui, c'est lui alors Moi c est, c est Il s'enfuit, il s'enfuit, il, il, il sait, que t'as le gun, donc s'enfuit. Oh, oh tu voulais, je viens Timothée, c'était toi Tim il est tellement suspect quand qu il est meurtrier en fait Il bouge pas en fait, il demande tout le temps d'être à côté d'un gars Arrêtez il de me chanter comme Ah, Ouais c'est lui, lui il a essayé. Mais c'est. Mais quand on nous ont... oh. <rire> Mais oh, il oh, y a quelqu'un qui m'a tué Oh C'est Jim C'est Jim Oh putain il essaie de me tirer dessus Non putain C'est Jim <rire> oh, Ouf Oh je peur Ok ouais. moi je regarde la vision du meurtrier c'est bien drôle. Merde Oh la porte. <rire> oh mode Kiko! Oh mode oh, il Il est pas dedans, il est du coup, il reste Ah, il reste ma gaming. Non, mais c'est juste parce qu'il n'a pas répondu. Il avait pas répondu. Désolé, tu as une triste mais la prochaine triste mais c'est qui qui en tout en orange? Alors, c'est pas normal que je suis jamais. C'est qui? C'est ma gaming. C'est pas normal que je sois jamais meurtrier. Ouais, mais j'entends dans la bibliothèque à tout le monde orange, c'est qui avec le plastron orange? Ouais, qui a le même plastron. Bah moi j'ai un plastron orange, mais il y a un autre. Oh, oh c'est qui? <rire> Encore une fois, <rire> trois fois de suite. Mais ouais, mais le... moi c'est moi qui avais l'arme. C'est moi qui avait l'arme. <rire> oh, ah, j'étais ah, tout, tout le monde, j'étais tous là. <rire> oh, bah lui qui, a... qui s'était épuisé, il a le pistolet. Y'a un mec en vert. Le mec qui a, euh... qui a... Qui a... Qui est en vert. Y a il un, est... un mec en vert, il a l'arme, il a l'arme. Mais j'ai pas confiance, le mec en rose, il s'approche du mec en vert. Donc. Sim attends, j'ai l'arme Oh putain, il s'approche de moi Casse-toi C'est qui le gars en vert C'est moi Mais non C'était qui Sim comment t'es tout le temps meurtrier C'est pas possible Putain, j'ai peur Dis-le pas Non Non oh, C'est un, mais un bug Je sais pas, c'est un bug Ça fait 4 fois de suite Et la prochaine fois, vous savez c'est quel meurtrier Mais non, j'ai pas fait c est c est ça Ah, je te vois toi Non Finesse Bata, j'avais l'arme en plus on Ne stresse pas, c'est parti. Je suis tout le temps innocent là, ça me gêne. Je suis Patty parce que je as dans aussi. le sol. <rire> non mais j'ai beaucoup de gun moi. Tu sais dans, dans le quoi. sol il tu peut pas. Il y a un mec dans le dortoir. Tu vous Je le casque, euh, casque rouge. <rire> eh, c'est qui, J'suis là. Rouge, là. Le, le qui Je suis avec le casque rouge là. Je suis le qui s'approche. Oh, oh, c'est lui avec. Oh je, je le pose, je, je le pose. Mais je peux pas vous taper, je peux pas vous taper, je peux pas vous, je peux pas vous. Ah ouais Oh non mais... Non lâche Je J'avais touché Le murder le plus nul au monde Mais non mais je pouvais pas Vas-y, euh, à la fin euh, de, de cette partie, je fais un petit jingle avec... Oh le oh, me mec, il m'a vu, il m'a vu, merde Et euh, Timian, tu pourras m'envoyer le lien de Sony euh, normalement. C'est je... bien ou pas il est bien ou pas son niveau. Ah il me suit Il me suit Allez aide-moi Non Eh bien salut à tous les amis, c'était Trifazer pour une vidéo murder en compagnie de Timian My Gaming Et deux mecs qui se que je vais aller bien défoncer. Et donc j'ai commencé la map Ahmed. Donc là on va lancer la map mais vous faire ça. Et au revoir